Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir quelques techniques autour de la concaténation. Rappelons tout d'abord qu'il s'agit de mettre bout à bout, de joindre plusieurs chaînes en une seule. La technique la plus simple dans Calc est d'utiliser l'opérateur de concaténation. L'aide nous indique, rechercher opérateur, opérateur de texte, l'aide nous indique qu'il s'agit de l'esperluette, également appelée et commerciale. Nous pouvons concaténer des textes, ça dit, ou le contenu de cellules. Par exemple ici, égal A1 et commercial B1. Deux remarques importantes. L'opérateur ne gère pas de séparateur. Les textes sont mis bout à bout. Il nous revient de l'insérer si nécessaire, par exemple, point virgule, et commercial voilà. Mais nous verrons une autre technique dans un instant. La deuxième remarque est que dans le cas de cellules contenant des nombres, les nombres sont mis bout à bout et non additionnés et le résultat est un texte. Attention donc car même si certains calculs peuvent donner un résultat, par exemple égal ceci plus 2, nous obtenons un nombre aligné à droite. Donc, même si certains calculs peuvent donner un résultat, se fonder sur la reconnaissance implicite des textes comme des nombres est, bien entendu, déconseillé. Les versions précédant la version 5.2 proposaient parmi les fonctions disponibles la fonction concaténée mais elle n'offre pas de fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'opérateur et commercial. La version 5.2 de LibreOffice ajoute par la fonction CONCAT la possibilité de joindre des plages de cellules. Donc par exemple, si nous avons une plage de cellules de ces deux genres, nous pouvons faire égal CONCAT de la plage. La concaténation se fait de la gauche vers la droite et de haut en bas. A1, B1, puis A2, B2, etc. Nous pouvons évidemment changer l'ordre en faisant par exemple égal concat de cette plage, concaténée avec cette plage. Nous obtenons cette fois-ci A1, A2, A3, A4, etc., puis B1, B2, etc., La version 5.2 ajoute également, par la fonction joindre texte, la possibilité de joindre des plages en incluant un délimiteur et en gérant les cellules vides. Donc nous pouvons faire égal, par exemple ici, joindre texte, le délimiteur que nous voulons utiliser. Par exemple, un tiré. Ensuite, faut-il ignorer les cellules vides où vous indiquez vrai ou faux. Donc, par exemple, faux. Et ensuite, là où les plages à concaténer, comme nous le faisions tout à l'heure. Nous obtenons la concaténation avec le délimiteur. Nous avons demandé faux. Une cellule vide sera représentée par les deux délimiteurs qui se suivent. Si nous refaisons la même fonction je vais changer de délimiteur, par exemple un point-virgule. Je vais demander ensuite d'ignorer les cellules vides. Et je vais indiquer la plage à traiter. Cette fois-ci, nous n'avons plus rupture avec la cellule Une dernière chose, le délimiteur peut être un caractère ou une série de caractères.